Bonjour à tous. Vous allez bien Je suis enfin passé dans le deuxième épisode. Ouais, je suis passé. Donc aujourd'hui, euh, bon, alors comment allez-vous Nous ça va bien, on est encore en train de jouer. Voilà. Depuis une semaine, on est, on est dessus depuis une semaine. Donc, oh genre, on... the tower. Oh le bâtard. Oh, okay. Mais j'ai pas la musique de the tower, ça va pas. <gasps> ah voilà. Putain, bon, un la pic. Ah mais non, faut que vous l'entendiez. cette musique, Enfin, faut que j'entende cette musique, ça, ça, ça. Lien dans la description, OST de <rire> Oh putain. Toi aussi, c'était le passage avec les élastiques et les petits pics verts là, que tu galérais un euh, Ouais, pareil, mais j'ai un peu moins galéré. La preuve, je suis passé. Ouais, mais... <rire> vu le, vu, vu l'avance que t'as vu sur moi, c'est sûr. Ah, ouais. ah la musique de. Moi, bon, écoute, voit, hein, le pad Xbox. un jour Bah c'est ça, Zotower regarde extase Musical, c'est tout. <rire> ça aurait été ça dans les... dans la... Dans les musique 8 bits, mais... Tu pleuré Mais en plus, mais t'imagines, genre, il sort une cartouche Super naze comme ça avec ce jeu. Bonjour Nous voulons du fric <rire> Ce serait bien, tu sais, qu'il qu il fasse comme avec Pierre Solar par exemple. Est-ce que tu connais Pierre Pas Solar Pas du tout. Bon, moi non plus, mais... <rire> Ainsi, <rire> moi je non connais, mais, deux, non. mais en fait, Pierre Solar, c'est un jeu sorti en 2012 sur euh, alors vous allez voir c'est assez surprenant sur Mega Drive en 2012 sur Mega Drive je suis même violon. pas étonné tu vois ça, ça permet de revoir c'est une console. pas plus mal bah voilà mais et <rire> du coup c'était des classes, des, des des codes du jeu vidéo actuel sur une console rétro donc c'était un bon concept puis ça a permis de relancer les ventes de Mega Drive non c'est pas vrai <rire> <rire> un million d'exemplaires <rire> voilà Sony non mais une Mega Drive Sega c est, c est, c est rare, Sega remonté. Sont... Comme ils ont fait bien bah, cela est sorti et ils ont cramé quoi ils, ont... ils sont redevenus le must t'imagines ça allait faire monter et tout bah déjà la, la, la Mega Drive n'est plus trop produite on va dire, enfin, je pense pas il y a des faux hein, tu sais bah oui il y a toujours euh... comment ça s'appelle là, il le, le... y a un site qui euh, remasterise des consoles, là ils viennent de sortir la Nintendo 64 l'équipe, voilà ça s'appelle l'équipe oh. ils ressortent des Nintendo 64 toutes neuves et tout, toutes, toutes, toutes bien, toutes parfaites, ils ont tout refait à euh, ah, 150 euros par contre, le prix de la vraie console euh, neuve quoi. Non, quand même pas, parce que le prix de la vraie console c'était 500, 500 balles. Oui, donc 150 euros. 500 balles C'est-à-dire, si euh, oui, ça serait sorti maintenant, ça aurait coûté 500 euros, tu Bah non, parce que 1, égale... 1 franc égale pas un hein. euro. Même si le... le coût de la vie a augmenté, c'est vrai, mais bon, voilà. <rire> le coût de la vie <rire> Écoutez, il faut réduire les inégalités, je suis français au long. la courbe du chômage, c'est <rire> le le maintenant. Inverser la courbe du chômage, c'est comme dans mes <rire> bébés. Ah on inverse la gravité On inverse la gravité du chômage Putain, j'arrive pas à... Putain, je suis consternant. Putain, on a les, on, on fait des onomatopées. Notre commentary se transforme en onomatopées, disait. <rire> pendant tout l'épisode, je vais être bloqué sur ce putain de passage. Hein. Alors, faut que j'analyse. En plus, il y a bien le fond, de, le fond derrière qui oh te déconcentre. Je je C'est comme ça qu'il est mort Putain, oh, putain c'est trop dur Oh sa mère, comment je gère Oh mon dieu oh, mais... Putain, j'ai Ah ok, c'est comme ça qu'il faut passer ah, mais j'ai géré, hein. enfin, pendant un moment je... Ah, ah c'était comme ça qu'il fallait passer Le checkpoint, okay. le checkpoint, le checkpoint ouais. Putain, mais je me fais devancer hein, Un truc de fou <rire> Comme moi avec Gilo. Putain, il est à deux niveaux de, de, de, de, de, de. Il est à The Tower, je suis encore à je sais plus quel monde. Le monde des élastiques, on va Le voilà. monde des élastiques. Vous comprenez Ah, oh, je suis au bout de. Je suis au bout de The Tower Oui non. Oh, non. le troisième mec Non si, si, je jure. <rire> Non C'est pas grave. la situation <rire> Pendant cette, <rire> <Dans> cette situation, <rire> vous faites quoi Vous prenez <rire> vous ragez et vous balancez <rire> votre manette même si vous vous en servez pas. Réponse 2. <rire> le bel complet. Vous quitter le jeu en faisant le TF4. Vous avez sauvé quelqu'un Réponse quelqu 3. Il vous en reste 2. Bien. Il t'en reste 2 Il m'en reste 4 Ah, le niveau. Non, le niveau... oui, 4. Le niveau chelou de la mort. Réflexion, réflexion, comment on en faire En fait, dans la vie, faut pas trop réfléchir, faut juste foncer quoi. enfin quand même un peu réfléchir, ouais. sinon tu meurs, mais. <rire> Oh, il est malheureux euh... quand je crève. <rire> Sois malheureux, je crève. Pourquoi le son est coupé VVV sans son. Ah Quoi Y'a plus de son dans VVV. <gasps> mais c'est une abomination. C'est horrible. Ah. ah mais je joue plus là, c'est bon. Mais <rire> bah, attends, est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte Mais mais mais mais mais Mais Mais le son oh Mais Non merde Mais non Non mais c'est bon, j'arrête de jouer, j'ai pas de son. Bah tu sauvegardes, si, tu sauvegardes. Non, c'est bon, c'est bon, c'est revenu. Ah. Tu sais, tu m'as fait peur. Moi. <rire> Putain, j'ai failli pleurer quoi. Le VVV son c'est quoi C'est plus un jeu Quand même. Euh, non, c'est plus un jeu VVV son je suis désolé. Un jeu vidéo sans, sans musique. Un jeu vidéo sans son, c'est plus trop un jeu vidéo. Hein. C'est caca. Au un <rire> jeu vidéo sans son, ça, ça c'est caca. blabla hein. bla, bla, du texte, je lis pas. Ah De... Oui Oui Oh, le checkpoint, putain, je l'ai bien mérité celui-là. al ah, the Living Dead End. Ça donne bien envie, ça. Attends, attends, attends, wait a minute. Ah ok, il y a un élastique ici. Ok, c'est bon. Coucou Wouh. Comment... Ah, j'aime bien le niveau, il s'appelle ah, ah Ah Ah Ah Ah, genre Ah t'es mort ah, ah, C'est rigolo Moi. Oh, oh, oh. Là j'imagine bien une interview des développeurs, quand nous avons voulu créer VVV, créer nous avons voulu faire rager les joueurs. C'est pour ça que nous avons mis des, des niveaux trolls. genre Ah Oh, j'en ai, ai un autre Mais qu'il est con Oh non, capitaine, tu m'habites, allez, au revoir. Mais qu'il est con Mais qu'il est con Ok, je m'en vais. Oh non, c'est pas le PD qui me suit Ah non, c'est bon. Mais qu'il qu est con J'ai eu peur, quoi. Et le mec, hey, je cours ça, dans les bon. et je suis marrant <rire> C'est rigolo. Oh, tu te rappelles du niveau, là, où il y avait un mec qui te suivait, c'était hyper dur C'est celui que je suis en train de faire. Ah. C'est ce ça, non C'est juste après, c'est en gros, t'es. Il en reste 3. Il m'en reste 3, moi. Oh, tout, tout, tout. C'est bien. Ok, donc là, je suis à la base. Checkpoint. <rire> on va aller dans la map. Oh, oh Alors, mon dieu, mais c'est quoi ce level Mais con, tu veux jouer <rire> T'es pas sérieux Non, tu. tu... Tiens, T'es va aller là. C'est rose, ça m'a l'air bien. Ah, ok, ouais, j'ai pigé. Ça m'a l'air beau, c'est rose, c'est stylé, c'est lol. <rire> c'est rose, c'est mignon, c'est avec tes chatons. Ah mais ok, je tombe dans le vide. Bon bah on va descendre ici alors. Mais qui est con Oui. Même dans la, même dans la map monde t'as des, des trolls tu vois. Putain c'est chaud Ce <rire> le level il est chaud là avec les trois plateformes. Imagine Tiens Il t'en aurait mis 5. Oui vas-y va dans les pics. <rire> Est-ce que pour accéder à Zotero faut passer toute une série de pics où tu descends totalement Ou c'est lol ou pas, pas trop pas. Je sais pas par où je suis passé, toi. Euh, sérieusement. Oh! C'est bon. C'est bon. Oui! Oui, il est passé! Oui! M'en fous, il est passé! Ah. Mais qu'est-ce que tu te fous encore là, Télé toi? Téléporte Daivot. The Tower, putain! Oui, oui, oui. Tu l'as sauvé le deuxième Ça, c'est la musique de VV. Tu l'as sauvé le deuxième T'en as euh, sauvé un autre euh, à part le premier ou pas Bah oui, le deuxième. Le deuxième, tu l'as. Ok. The Tour Beach. Oh, le Chain tricket, on s'en bat les couilles alors là. On s'en est jamais autant passé, pas tu les couilles d'un bonus comme ça. Oh merde. Wow, wow, wow. Ok, maintenant faut faut que ce soit moi qui passe, c'est génial. J'aime quand on NON Putain Putain Encoeur. Allez Trop d'inertie, putain Trop d'inertie, épilepsie, <rire> boum D'inertie, c'est quand ton perso il glisse ou des trucs comme ça. <rire> Trop d'inertie. Allez, mais putain, il s'arrête pas au bon moment d Inertie plus épilepsie égale VVV. Il s'arrête trop loin, plus il s'arrête trop loin slash euh, pas assez loin. Sans le les, -les cas. En très bonne réponse ici. Merde, j'ai oublié que mmh. toi tu vas dans les pics. Tu fais avec, la... avec les flèches ou avec l'espace toi L Espace, tu Ouais, moi je ferai aussi oui. ticket ta gueule. Je me nargue pas en disant "Eh, hey, tu peux me prendre, <rire> tu sais. Tu Mais je suis useless Mais <rire> je suis un chin ticket et je fais oh là. là. <rire> Donc vous ne pouvez Oup pas le prendre jamais les flèches qui te disent où il faut aller c'est marrant dans d'autres tu t'as des petites flèches bien trop l'aise qui te disent dit eh, il faut aller là connard oh putain mais ouais mais j'oublie tout le temps oh putain je suis mort oh cette musique oh, oh, oh vous pleuriez si vous l'entendrez mais vous allez peut-être l'entendre c'est ça le pire si vous entendez une musique complètement hippique c'est normal c'est c'est Lilian qui l'a mis il faut trop qu'on mette VVV et j'ai dit ok c'est comme ça qu'il est mort c'est comme ça qu'on a inventé le stylo. Tu sais ce <rire> non. On va arrêter de plagier KDS parce que c'est pas drôle. En fait, The Tower faut être pilatant. C'est pas trop tard, pas trop tôt. Mais arrête, euh, pourquoi tu dis plagie à chaque fois qu'on dit pourquoi on plagie Cyprien C'est quoi ces même Oh, à chaque fois qu'on dit oui, on plagie normal. <rire> non, non c'est faux, mais bon. Oh putain, <rire> c'était profond ça. Non, c'est faux. Faux. Tu veux plus profond que ça Il y, okay. y a un mec euh, dans, dans un bac, il, a, il, a, il avait comme sujet, qu'est-ce que l'audace Il a mis, c'est ça, deux points, il a rendu une feuille blanche. Il a eu 20 sur 20. Mais qui s'en fout T'imagines Tu mets que deux mots et t'as 20 sur 20 Je veux bien, moi. Moi, je dis GG. Mais le... Putain l'année prochaine on va faire de la philo ça va être trop génial. Ça va être trop nul ouais surtout. On va trop s'éclater. <rire> Les profs ils sont pas du tout si... Aussi... Bon, il est... Ils sont pas du tout si... Pas... Non Attends ils sont hyper intéressants. Ah oh oui je suis passé Non Putain mais quel con pourquoi je... The Tower à côté de certains niveaux, The Tower c'est facile hein, quand même. Ouais c'est que... pas C'est juste faut être rapide en fait. Oh merde. Et ne pas se faire, se faire tuer comme une merde là. T'as oh. marqué Viridian, celui que tu contrôles, enfin, euh, celui que t'as, il a une petite moustache quand tu, euh, quand il est à l'envers. Non, tu trouves pas une petite euh, toux gris. C'est toujours sa bouche, hein, mais bon. Oh, putain de précision, de merde. Oh, c'est la faute à la manette, enfin. <rire> putain Oh, c'est la faute à la manette. Bah, c'est pas trop une manette que je tiens entre les mains mais bon. Mais les mecs qu'on crée vvv drogue. Ils ont été ils, pour les décors ils ont consommé du stupéfiant tout ça. Ouais, on va faire un truc qui change de couleur tout le temps. <rire> Avec plein de trucs en décor qui te font qui te défonce la rétine. <rire> Putain ouais, autant, on avait des jeux qui te sur la, la rétine. <rire> Ok, Oh merde Et encore le pire c'est les niveaux, les niveaux alternatifs de VVV Oui parce qu'il y en a Sur la version 3DS il y a plein de niveaux alternatifs Qui sont que sur la version 3DS et ils sont hyper horribles et il y en a un le, Tu te dis le le chemin il est hyper simple et tout Et en fait quand tu prends le chemin simple T'as as une image de troll après C'est excellent Ah c'est bon j'en ai, ai sauvé encore un Du sexe inutile Oh je suis passé oui Checkpoint Allez, oh, là, je me casse. Oh, je jouissant. What Ils veulent me tuer. Put put put Non mais sérieux, ils veulent me tuer. C'est quoi ce bordel oh, T'as fait tes devoirs Oui. <rire> ok. Il me reste plus que deux. Oh non, pas le PD qui me suit. Qu oh je non. En fait oh, c'est le c'est l'autant qui me suit. T'as ensuite t'en as à lui. Oui, oui. Gros ce est con Grosse merde Follow me ouais je follow back en plus Oh là, là. alors oh mais lui il a résisté c'est ça le ok Mais qu'il est con Enfin c'est moi qui suis con dans ce cas Oh je vais passer je vais passer je vais passer je vais passer Non putain qu'est ce que je suis con Bon lui il passe juste avant hein tu m'as rattrapé un peu. On suis au même passage. Enfin... C'est un passage gris, toi aussi Du texte, on s'en fout. Mais pourquoi qu il... Quand il crève, l'autre il est censé crever. Faut... Elle s'appelle comment ta zone euh... J'en suis loin, toi, t'en es qu'en début. Ouais, mais elle, elle s'appelle comment euh... ta zone Je sais plus. C'est crime mais flemme. Tiens Mais, mais qui est con mais... Chose, merde, mais qui les <rire> con <rire> Attends, on va falloir m'expliquer ce qu'il faut faire. Le mec qui a l'idée de ce concept. Quand même. Eh <rire> les mecs, on va faire chier les joueurs T'en as à quel, quel niveau, toi Enfin, quel truc Loin, C'est bon, je suis passé. Le checkpoint, s'il te plaît voilà. Ah, tu vas crever, tu vas oublier un checkpoint Merde. Oh oh. C'est moi ou alors il est lol. Mais... Il faudrait m'expliquer là. Ok, il est lol. Comme ça faut faire. Oh, C'est moi juste moi qui suis lol. Putain mais qu'est-ce qu'il est con, avance un peu. Mais c'est consternant, putain. Eh bien, monte sur ta plateforme, toi. Tu l'as passé, toi, la plateforme qui monte, qui descend Depuis longtemps Ah oui, c'était un bail. Mais là, j'en suis au suivant. le suivant, tu te demandes comment tu passes. Argue Argue Oh, il est passé Oh, il est intelligent, mec Euh... Yes, non. Oui, viens avec moi, toi. Non, non, non, non. Non Mais que que que quoi Mais que que que la que Oh le que je que que que cette zone Attends, tu veux dire que je que que que que Oh que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que du tout inquiet je juste crevé comme une merde La map. Putain j'ai pas mal exploré. on comment tu là oh, mais comment tu vas <rire> Ok, j'ai compris. Je suis de pi pi pi non pi pi vers le haut. Je pars. Ok, crève pd. Ok. Par là peut-être ouais. Allez crève, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. Non Oh t'es sérieux mais je suis super loin J'avais trouvé une zone, je pense. Mais tu peux.. Mais comment je suis mort Comme une grosse merde No fake. Attention, cette vidéo contient des insultes. Peggy 18. Le jour où on va tester le 18 qu'on aura acheté sur PC. Putain y'a un monstre, mets-tu le Voilà. oh il y avait une zone Puis y en a coup d'un prof qui fait oh la lol ok blablabla une nouvelle zone chouette j'espère que c'est pas <rire> ah, quoi toi aussi tu galérais avec les plateformes où il y avait trois passé... plateformes comme ça qui se battaient en duel ça oui ça je l'ai passé c'est ça que ouais. ça je l'ai passé ça. Je suis pas, gros connard. La musique, elle est bien, mais elle chante. Véri enfin, non, elle est juste Vérité. bien. En fait. Non, c'est pas vrai. Putain, c'est nazi ça. <rire> c'est nazi. Tu as atteint ton tu vois, point de l'héroïne, en Bravo. Et on va peut-être passer au deuxième épisode, non Au troisième épisode, ouais, non Ouais, peut-être. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Bah c'est pas possible c'est pas sûr aussi, attends. On en est à 37 minutes de jeu. Bah non, il y ouais. reste 3 minutes. Allez. Ouais mais ouais. Allez ouais. fuck it. Bah fuck it hein. <rire> Allez, dernier essai pour moi. Euh, non, bah voilà. Bon, 10, 10 essais. Ok, Il y en a plus de Oh putain de merde. Mais mais mais qu'est-ce que je fais Je sais pas jouer. C'est tout, voilà. C'est dit, je sais pas jouer. Mais qu'il est con. C'est là tu sais, tu crois faire un passage et en fait c'est pour un, un ridicule orbe de merde tu sais. Putain dans le prochain épisode, découvrez si l'Ian atteint le deuxième point God. <rire> c'est la fin là Bah écoute, eh, bah, écoute, c'est le... la fin troisième épisode plutôt dans le troisième épisode découvrez si euh, l'enfoiré le, le, le, le, là qui ne veut pas coopérer avec Lilian a réussi à passer découvrez si gpm a finalement eu son shiny Tricket. oui parce qu'il a eu son chat il, il a fait un passage de merde pour un petit pauvre shiny triquette hein, donc voilà on se retrouve dans le troisième dans le prochain épisode. épisode. allez salut à tous, allez, salut à tous.